donc les gens, on se retrouvent pour une toute première vidéo, c'est Arcode Et puis bah là on va bah, déjà ne vais pas faire euh, tout ça, expliquer tout euh, les vidéos qu'on fera euh, et tout et tout. Là ça va être une game en foire Moi j'ai que là, je vais vous expliquer quelques trucs à, à propos de la chaîne et tout. Et puis bah après bah on pourra y aller, on, on pourra plus besoin d'expliquer, on pourra y aller déjà bah, facilement. Donc euh, Quelque chose à savoir c'est qu'on est déjà trois à faire les vidéos sur la même chaîne. C'est pas moi, moi qui l'ai créé, c'est Dark Lizer et puis là, je sais même pas si on se d'autres. Et du coup bah on va faire euh, bah, les vidéos comme ça, machin. Et puis bah on va. Oh là là je sais plus quoi dire, on va, on va faire les vidéos bah, Fortnite, dehors, on sera trois mais après moi j'aurai deux chaînes YouTube. Euh, une avec la team. Et une bah euh, moi tout seul mais je peux jouer avec euh, les bonnes mais pas avec euh, la team où je joue presque euh, tout le temps. Des fois je ferai des solos et des solos et des bah des solos, des duos, des sections et tout comme vous voulez. Et puis bah on fera ça. Et bah voilà quoi. Mmh. Duos, solo, j'avais deux chaînes YouTube, déjà, et puis. Bah, en fait, celle là, je vais la mettre sur les deux chaînes YouTube que, bah, que je vais créer déjà. Il y a mon frère, il fera euh, les montages, l'intro le, et tout. Et puis, bah, en fait, le nom de la chaîne, c'est... Comme, bah, si vous voyez, bah, si vous regardez la vidéo, vous avez bien vu, bah, le nom de la chaîne. Ariane Community, Community. Si vous avez vu ça, bah, c'est qu'on n'est pas tout Enfin, c'est que je suis pas tout seul, il euh, y a des autres mecs. Sauf que là, ils peuvent pas tourner la vidéo, bah, du coup, il y a, y a moi qui la tourne. Et puis, on fera des vidéos. Des fois, c'est eux qui feront les vidéos. Par exemple, le... un qui fait un live, l'autre qui fait une vidéo, et puis l'autre qui fait rien, par exemple... Ça pourrait être un peu comme ça, mais on prend pas des vidéos presque tous les jours, tous les jours. Hein. On fera les vidéos, bah, normales, euh, comme les, bah, les, les youtubeurs, comme euh, Tixi, par exemple. Mais ils font euh, tous les vendredis, puis des fois les lives. Donc, euh, vous voyez, un truc comme ça, bah comme euh, les youtubeurs euh, normales. Mais euh, grand, grand niveau, parce que sinon, vous voyez, sans abonnés, et puis, bah, voilà. Donc là, ça va être la première vidéo. Là, c'est un peu détente, même si c'est la première vidéo, déjà c'est un peu bizarre pour la pour une première vidéo et puis bah alors, moi je dis bah que on, <rire> on pourrait faire des bonnes vidéos et puis au des vidéos <coughs> pardon des vidéos à l'extérieur et des vidéos bah à l'intérieur par exemple par exemple à l'intérieur ce sera du gaming ou c'est pas des caps euh, pas capes aucune idée et puis des autres ça sera dehors avec euh, des vélos BMX des gages et tout et puis bah on pourra faire ça ça pourrait être euh, ça pourrait être pas mal Enfin bien, moi je trouve ça bien. Oh un abonné Non je like. Et puis bah voilà, moi je dis voilà bah, là je voulais. Bah, enfin vous. si vous si vous bah si vous restez regarder, bah déjà, c'est déjà bien. Et puis si vous abonnez encore plus, et si vous likez, encore plus. Donc euh, j'aimerais bien que vous vous abonnez déjà parce que zéro abonné, voilà, ouais, tu fais. Surtout je dois faire 10 mille vidéos pour zéro abonné, mec, c'est pas la peine. Donc on va faire bah, les vidéos Fortnite dehors et tout. Après on va refaire une vidéo pour euh, tout concernant, parce que moi je vais pas dire tout concernant tout seul. On va faire des vidéos tout concernant avec bah, euh, les deux youtubeurs avec qui bah, je vais être euh, un euh, bah, dans quelques temps, ou bah, même pas dans quelques temps, hein. bah, même pas dans quelques temps, euh, bientôt. Et puis bon on fera la vidéo, et puis après on la mettra sur euh, bah, la chaîne, et puis moi je ferai des vidéos tout seul euh, après. Vu que pourra euh, montrer sa tête bah, dès le début dès qu'il fera des vidéos parce qu'il aura deux, un écran et un PC gaming donc euh, pour lui ça va être euh, une caméra donc pour lui ça va être simple alors que bah nous on, on peut-être euh, qu'on pourra avoir des caméras mais on sera un peu obligé d'attendre ou peut-être euh, peut pas on ne sait pas. Bah du coup bah voilà et puis bah là moi je, je dis que j'ai un peu tout fait un peu et mon frère qui fera les intros et tout je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais bon c'est pas un problème. Et bah on fera tout ça, et puis on dira tout ça en détail dès qu'on sera à 3, dès qu'on fera la vidéo déjà, et puis parce que là, là je suis tout seul, et puis c'est un peu compliqué de faire la vidéo tout seul. Bah là on va vous laisser là-dessus si vous dites c'est un bon niveau déjà, et puis après avec celui qui joue, bah, les deux les deux étudiants je dis, moi ils sont forts, moi ils sont forts, et puis bah, ils ont un très bon niveau pour un joueur Switch aussi, il y a un joueur Switch et bah, moi je un joueur PS4, et un autre joueur PS4 donc euh, désolé là si je un peu mais c'est normal ma connexion c'est tu vois bah donc euh, voilà on va pas commencer par quel chemin c'est si nous insultez dans les commentaires bah, je vais pas insulter pour qu'on gagne enfin c'est pas pour les tous les abonnés mais c'est pas pour j'ai pas envie d'insulter déjà c'est pas mon genre même si ça c'est des personnes que je connais pas déjà c'est vraiment pas mon genre donc euh, bah voilà c'est des trucs comme ça euh... je pas répondre et puis bah sinon, bah là on va vous laisser là-dessus, je vais un peu parler pendant les vies. enfin là, je vais parler parce sinon, une vidéo, wow, sans âme, y a personne, donc là, ça va pas être un peu, bah là on fait essayer des temps de part désolé si je bug un peu mais, enfin, t'as vu ouais, la zone elle est un peu loin, elle est un peu loin, des fois je bugrai pas, des fois je Vous bègerai... désolé si vous entendez la vidéo derrière, c'est le deuxième de la chaîne YouTube qui ne veut pas parler, ton pseudo je sais pas c'est quoi C'est quoi ton pseudo déjà Il sait plus. Donc je peux pas vous dire. Donc euh, l'autre c'est Dark Flyzer. Lui il va pas mettre... Euh, vu que moi je vais avoir un autre... bas Un autre compte hein vous voyez le compte là que je joue c'est le compte à mon frère que je joue depuis bah, saison 2 avec lui. Et puis sinon je vais aller sur un autre compte. Enfin il va me créer un autre compte. C'est la... C'est la... Bah avec Art ah, déjà. Avec euh, la team, bah déjà je vais faire les vidéos Avec, euh, sur euh, Iron Community Ça sera avec, euh, déjà ça euh, avec Iron euh, Arcode Déjà, et puis bah, ça sera les vidéos Là-dessus, puis sur mon chaîne Enfin, le nom de ma chaîne normale, ça va être Arcode Là, j'ai pas encore créé, je vais la créer euh, Je sais pas, bientôt, moi, je pense Et puis, bah, ça va être cool Bah, voilà Là, j'ai plus trop de choses à dire Et puis, bah, et puis. oh les oh les gars je pas horrible bah du coup bah là on fait des vidéos comme ça on va faire on va faire des, des challenges et tout ça va être euh, moi je dis que ça va être bien par contre un, il prend pas toujours être là je vais sortir avec des mecs mais je crois que je vais pas montrer leur truc je sais pas. oh la crois que ça bug quand je dis que ça bug c'est que ça bug oh tout. donc euh, si vous, on ne fera pas que des vidéos sinon ça va être un peu nul que des vidéos gaming même s'il y en a ils en font ils gagnent déjà plein d'abonnés donc euh, il faudra des vidéos quand on va peut-être faire un peu de vidéos dehors déjà bah, si il fait beau mais on, je suis pas madame, enfin monsieur météo je vais pas raconter ma, la météo déjà donc euh, voilà le nom, le, bah, le nom bah, pour moi tout seul ça sera bah, Arcade et puis les autres bah, ça sera enfin le nom de la team euh, pour au team hein, même si euh, on peut jouer sur la team avec euh, bah vous voyez comme euh, par exemple le Solari, eux ils ont un truc pour Solari avec toute la team. Ils ont un truc, euh, par exemple, le Solari Game Star avec euh, lui tout seul, mais ils jouent avec ses potes. Euh, moi ça va être euh, pareil, mais je suis pas Game Star, donc euh, ça va pas le faire. On va faire des vidéos bah, comme ça, euh, comme euh, vous voyez avec un de la team, mais euh, il y en a ils vont pas être de la team donc avec euh, jouer un peu quand même. Euh, vous voyez, même s'ils sont pas dans la team, c'est un peu pas grave, enfin c'est pas grave du tout, même. Donc euh, voilà. Là, je vous ai un peu presque tout dit, donc, euh, pour la vidéo, bah, vous plaît, enfin, que va vous plaire, c'est ça, parce que, ça vous... Si elle vous plaît pas, ça va pas le faire, enfin, c'est pas que ça, non, désolé, c'est pas que si ça va pas le faire, mais c'est que, enfin, si, si c'est première vidéo, pour que, enfin, un abonné, du genre, peut-être, ou quatre euh, ça va être euh, déjà, bah, bien. Mais sinon, ça va être... Ah, pourquoi je dis à fois ça va pas Et du coup, bah, ok. Donc, bah voilà, je vous ai un peu tout dit. Là, on va... Bon, je sais que je parle beaucoup, mais on va un peu laisser jouer. Tu c'est la première vidéo. Oui, un mec... un abonné Non, je l'ai Oh là là. What ok là bah. faut regarder comment je mec oh là là dark c'est dark blazer mais lui il va pas mettre non lui il va pas le mettre du coup le iron bah si vu que il va jouer sur pc mais avec sa peste ouais il va jouer sur pc avec sa manette et puis bah et puis bah du coup il pourra changer il pourra mettre, euh, iron, parce mettre dark qui va utiliser par un v youtube par un youtubeur anglais donc euh... bah il va utiliser bah blazer déjà ça va être mieux et puis, bah, après, il y a des autres de la team plus fort ou pas plus fort. Je vois pas vous dire les plus forts ou les pas plus forts, bah... Et du coup, bah, comme je vous l'ai dit, c'est mon frère qui va faire les montages, parce que moi, je sais rien faire. Et aussi, si, bah, vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est Emilien. Oulala, là là, il m'a laser. Bah, abonnez-vous. C'est Emilien, tout court. C'est un logo ninja, donc, euh, comme ninja. Donc, euh, bah, voilà, je vous ai méga bien dit, donc euh, je vais vous laisser là-dessus, hein. Ça je vais parler quand même, hein. si vous entendez derrière aussi. Ah oh non, oh, c'est un bandit parce que, c'est dit. Y a un mec comme ça qui doit pas jouer. Oh. Oh. Oh, je oh, bon. oh. Ok, on se j'ai bec donc voilà. Je sais si je pense pas assez fort, euh, c'est que le micro il est un peu bah, démonté. Donc euh, voilà, voilà, voilà, voilà. Donc voilà, il vous sortir des vidéos. Bah, euh, en fait, si on fait ça, euh, par exemple, ça sera pas mal. Donc là, bah, je crois que je vais vous euh, laisser là-dessus, parce que ça fait déjà beaucoup. Et bah, moi, je vous dis à, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao